Si vous avez déjà vu cette image, je vais vous expliquer comment ils ont pu joindre le go-out et Cristiano Ronaldo, le finito. Je vais vous expliquer. Les deux si ne se sont pas rencontrés. Je vais vous explique comment ils ont fait. Déjà, sachez que c'est une publicité de Louis et Vuitton. Messi n'a pas accepté de rencontrer Cristiano Ronaldo. C'est ce qu'il a expliqué un peu dans l'interview. Parce qu'il dit que Cristiano Ronaldo a trop de problèmes. Cristiano Ronaldo, il y a les marques qui lui font plus confiance. Donc, euh, ils n'ont qu'à faire la photo chacun de son côté. Et puis, ils vont joindre les images. Déjà, quand vous voyez, vous savez que regardez, la pièce dans laquelle Messi lui était, il y avait une fenêtre. Vous voyez, non? Regardez bien la peinture quand Messi fait la photo. Regardez Messi. Regardez Messi quand il pose la photo, il n'y a pas Cristiano. Donc, Messi lui l'a fait sa position... Cristiano a fait sa position et puis il y a un petit photoshopeur, il a joint, il a fait comme si les deux étaient dans la même salle. Si vous regardez bien les plans de Messi, vous avez vu que la peinture de Messi est différente. Voilà, quand il est assis là, pour vous dire que Cristiano a dû faire sa photo à, à Londres là-bas, dans son club où, où il ne joue jamais là. Et Messi a fait sa photo à Paris, depuis ils ont joint ça.